Coucou YouTube, je fais une game incroyable. Je me retrouve contre un autre streamer qui m'a fait vivre un calvaire. Mais on se retrouve à la fin contre un autre joueur qui lui aussi était extrêmement bon. Vous allez voir à quel point c'était dur parce que j'avais plus de plaques, j'avais plus rien. Enfin, Je vous laisse regarder, éclatez-vous, likez, commentez, abonnez-vous. C'est quoi ton record de sub euh, 32 000 32 000, euh, c'est pas mal en vrai hein. 32 000 subs. <rire> Putain ouais, j'avais Et j'avoue qu'on avait chié sur le game les gars à cette époque là Allez go Alerte streamhack Ah bon Ok Oh Oh Oh. Je me suis demandé s'il allait bouger ou pas Oh non, c'est l'autre ça ça Ah shit il me faut une bonne arme si je veux affronter... Euh GG, Youtube, TTV, Tiktok Starfoula T'imagines que je lui ai mis une frappe Il est quand même venu pour le backstab le mec Putain de clébar les gars Ta oh, no, mère. C'est compliqué là C'est compliqué les gars Ah ça joue là les gars Les Français rageux meilleur truc de ce jeu <rire> Ah là c'est là ça, ça joue fort chat Ça joue fort fort fort Allez les Aïe aïe aïe aïe Oh non oui Non Oui Je joue entre les différentes covers Des fois je me cover derrière Des fois je me cover devant des fois je me cover de côté Oh putain non, c'est une vache Il va me buter ah Putain Putain, j'aime pas les moustiques Gros il fait, il fait la taille d'un Boeing Il est passé J'ai plus vu l'écran Oh putain Je l'ai eu. Bon, ben... Euh, hey, Benny. Good lobby, bro. <rire> Maintenant, j'ai plus qu'à euh, finir ma petite game tranquillement. Parce que lui, c'est sûr qu'il a pas eu le temps d'atteindre le temps de revive. Elle est nulle, la map. Moi, j'aime bien. Il mordait Il a vu que c'était toi. Parce qu'on est trachou l'un hein, avec l'autre. Genre, ça, ça se tire dans les corps. Ça se trash-talk. C'est euh, marrant. C'est le bon esprit. De toute façon, ça reste le bon esprit, jusqu'à ce que tu fasses un post sur Twitter pour dire « Ah, euh, machin, il est méchant, machin, il est méchant. » Tu as sur le live de la personne, et tu, tu vois qu'il insulte quatre fois plus que la personne qui décrit, t'es en mode ben « Attends, c'est bizarre, ça, quand même. Ce serait pas un gros enfant de pute ?» Tu réfléchis deux secondes et tu dis « Ah, ben ouais, c'est un gros enfant de pute. » Après, attention, je vise personne en disant ça. « mort chat sauf si sauf si YouTube TikTok TtV a ah, pas d'IM YouTube TikTok TtV il m'a couru il m'a couru dessus les gars avec euh... avec mon arme Benny, Benny, Benny, Benny, some Wall. Ouh, yeah. Oh, T imagines ce serait passé ça. Pression is on. <laughs> oh my god, it's a zombie. Les ultras dans son cœur, je ne peux le stopper Il a l'air et la manière de nous faire rêver Il a l'âme et la visaire Elle était vraiment vraiment dure celle-là les gars Cette fin de partie est folle les gars <rire> Le mec était pas mauvais Le mec était très bon <rire> Hey Didi man Why you suck Why you second? Why you don't win Man When You suck bitch Why you My lobby man You don't use steam Steam for you bitch Hey man Just you crack me two times And you don't push me Little dick Fucking bitch man Fuck your...